Salut à tous, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous savez que je suis parti à la WAG visiter la communauté de Star Wars Armada qui s'y cache. Dans cette première interview, je vous propose en fait euh, d'échanger avec euh, Julien et Seb à la fois sur qu'est-ce qui les a emmenés à Star Wars Armada, et puis euh, quels sont les points forts, les points faibles du jeu, et puis surtout quelles peuvent être nos attentes. Et puis vous verrez dans une prochaine vidéo un let's play d'une partie, entre euh, un combat fratricide entre les deux. La chose qui restera pour moi de cette soirée, c'est d'avoir rencontré des gens qui sont à la fois extrêmement passionnés, mais surtout extrêmement investis dans la communauté. Donc voilà, un grand merci à eux, merci de m'avoir accueilli et puis surtout n'oubliez pas de les soutenir en allant sur les forums, en allant en fait dans les conventions qu'ils organisent et puis ben le mieux c'est en jouant à Star Wars Armada. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, c'est parti As pas... Mais non, tu n'en as pas besoin. Trop bien. Il y a des notes, tout ça. Euh, non, non. Non, mais ça fait... Il manque plus que le stylo 4 couleurs, le regard attentif, la truche humide et tout. Salut. Bonjour Pierre. Bonjour Ça Pierre. va les gars ben Oui, bien. Ouais. Allez, on fait une petite interview euh, pour plein de raisons. On fait une petite interview pour. Euh... Non, on fait une grosse interview. En fait. oui. pas parce que on on en a gros. Parce que nous, on en a gros. Voilà. Et puis que nous, c'est pas les petits vaisseaux. Non, c'est pas, pas les petits chasseurs qui Pinaille, là, On va commencer les luttes de ouais, classe. Exactement. C'est <rire> pas deux trois troufions là. Qui... Non non, nous on est se des Mettre des coups de pisse la vie nous on y va carrément un coup de turbo laser. Voilà, truc que... Allez, on parle un petit coup de la, de la communauté. On parle un petit, petit peu du jeu. Euh, comment vous êtes venu à, à Armada Pourquoi tu commences, tu commences bah, C'est moi qui ai commencé en premier C'est toi alors. qui as commencé d'abord alors, alors je commence. Vas-y. Alors euh, moi en fait c'est euh, des amis qui m'ont euh, appelé un après-midi pour me dire viens tester un jeu, c'est sur Star Wars, tu ça a l'air cool, il y a des vaisseaux en plastique et tout. J'ai dit bah il y a Star Wars, il y a des vaisseaux, il y a des figurines et tout, bon bah je fonce. Et on fait une petite partie comme ça en connaissant pas vraiment les règles et tout. Et, euh, et j'ai tellement adoré le principe du jeu en fait que le lendemain euh, j'avais quasiment acheté toute la collection de la première ah ouais. vague. Ah oui, ah oui ouais. Parce que je suis devenu fan sur le sur le coup. Et, euh, et euh, voilà, ça fait depuis euh, 2015 que. 2015. Depuis 2015. D'accord. Donc j'essaie d'y jouer le plus régulièrement possible et puis. Euh, bah, c'est quoi ta régularité de jeu à peu près euh, J'ai pas joué pendant un an, mais sinon euh, c'est une fois par semaine minimum. D'accord. Ok. Voilà. Ah ouais. Après, des fois, il y a plus, des fois, il y a moins, mais une fois par semaine, on va dire que c'est la moyenne. D'accord, ok. super. Voilà. Et toi, Julien Alors, j'ai commencé sur X-Wing, c'est sorti d'abord. Ouais. X-Wing a souffert d'un grand drame qui s'appelait le triple jump master. Voilà, ouais. on va s'arrêter là, sur X-Wing. <rire> du coup... Euh... Il en a gros Ouais <rire> Non, euh, bah oui. voilà, déjà Star Wars. Après Armada est sorti, effectivement, euh, initialement, je suis un joueur de Warhammer 40000, donc Battlefield Gothic m'avait intéressé. Mm -hmm. Sauf que c'est en anglais, et puis que c'était pas donné, c'est pas facile à se procurer comme jeu. Armada est arrivé en prenant presque le même créneau. Donc, ouais. Il m'a fallu quasiment un an, le temps de Moi, je l'ai fini en 2016 à peu près. Ouais. Euh, bah, la vague 1 était complètement sortie, je crois que la vague 2 venait juste d'arriver. Pareil, euh, j'ai essayé le jeu. Bah, voilà, quoi, on est, euh... Victory et puis euh, des petits vaisseaux rebelles, ça a mmh. été énorme, mmh. du coup ça a été un all-in tout de suite, j'ai pris la vague euh, bah, 0, 1 et 2. Ah c'est marrant, on n'a pas du tout la même expérience. Ah non, et bah, là l'univers Star Wars, du coup aussi euh, les jeux FFG que je connaissais malgré euh, tout, ouais. swing, ouais. où euh, bah, pour une fois je tombais sur des règles claires, contrairement à Game euh, of <rire> alors je mettrais juste un petit bémol par contre Si un les... jour je veux un partenariat avec Game ouais. Workshop, je suis mort fait. Je... <rire> Non il faut 10 000 abonnés, j'y ouais. <rire> sur, sur les règles, Sur les règles d'armada quand même, alors même si c'est vrai qu'elles sont assez claires Moi bah, je trouve qu'il y a quand même un... un alors elles un... sont denses, voilà, cependant, il y a un danse, timing On va y venir, ah, ouais, voilà. on va c'est dense mais il y a un timing Il y a quand même une petite prise en main, euh, il faut qu elle, quand même quelque parler en gros Star Wars, des gros vaisseaux, puis mais voilà alors, moi, euh, moi j'y suis venu, j'ai mis du temps à y venir, hein, je te le disais, ouais. j'ai mis près d'un an à acheter la boîte parce que je ne savais pas si, si ça valait l'investissement, on va commencer par ça, c'est un jeu à 100 balles, Oui. ça calme, bah, c'est un premier frein, mais mais, mais, voilà. on leur dit, <rire> tout dépend si vous voulez, pour 100 balles, effectivement, si vous voulez faire du tournoi, euh, ça ne suffira pas, Ouais. 100 balles pour vous amuser entre amis, ça marche, ouais, ouais. Euh, X-Wing, on va dire, c'est son principal détracteur, entre guillemets, alors que c'est euh, hormis Star Wars, ils n'ont juste rien à voir, les deux jeux. Mmh. Oui, euh, je suis d'accord qu'un starter, c'est 40 balles. Sauf qu'avec 40 balles, sur X-Wing, vous ne faites rien non plus. Mmh. L'investissement minimum pour jouer X-Wing, c'est à peu près, à la louche, 200 balles. Pour avoir les 2-3 figurines de la méta du moment, pour pouvoir être à peu près compétitif, et encore, on va plus s'approcher d'un billet de 300 balles. Armada, sincèrement, je pense que si vous, on se focalise que sur une faction, on n'est pas loin du même tarif. Ah oui. Je crois non, que même, même si on... Même 200, si, 200€ euh... Sans parler d'argent, oui, on ne en fait. joue pas au même jeu. Quoi. On n'a vraiment non. pas les mêmes sensations. Non. non. Mettre l'accent là-dessus, c'est pas du tout les mêmes sensations. X-Wing, c'est un très bon jeu. Attention, euh, pas... j'y joue un peu de temps en temps. Franchement, je m'éclate dessus aussi. C'est un ouais. très bon jeu. Sauf que là, on est plus sur un jeu d'action, on va dire, sur X-Wing et de réaction. Ouais, nerveux. C'est très dynamique. nerveux, ça va très vite. Euh, je trouve ça même nerveusement épuisant quand on vous enchaînez 5 parties d'X-Wing sur une journée de tournoi. Enfin, à la fin, vous êtes mmh, contis. Hein, mmh, mmh, mmh. Mais c'est fatigant. Mmh. Euh, Armada, c'est un jeu qui va être beaucoup plus posé, mais tel, qui hein. va être exigeant euh, sur Exigence. votre concentration, sur la durée. Exigeant, on est d'accord sur le terme. Pour moi, c'est un jeu, Si je devais le résumer, c'est l'exigence. C'est ça. Oui. à dire euh... que le système d'ordre fait que. Ah bah faut, faut appréhender l'objectif. Anticipation et exigence. C'est ça. C'est ça. Et la courbe de progression, contrairement à d'autres jeux, est vraiment très très lente. Au début, euh, on a beaucoup de nouveaux joueurs qui sont venus pour abandonner parce qu'ils se prenaient année sur année. Alors ouais. on, on les prévient pourtant. En fait. Ouais. Bien ouais. attention, il ne faut pas regarder que le résultat. Il faut venir. On est là pour apprendre à jouer. En plus, toi, avec tes nouveaux avis de nouveaux joueurs, tu vas aussi nous proposer des choses, donc en fait, faut pas se dire, je viens que pour me prendre des branlés. Bien sûr, hein. Non, tu nous proposes aussi des nouveaux défis en fait en venant en tant que nouveau joueur. et ça, c'est intéressant, quoi. Mmh, mmh. Vous jouez quoi respectivement Alors moi, je joue plutôt l'empire. Ouais. Enfin, je joue même que l'empire en fait pour être. Alors à vous le va. <rire> <rire> voilà, c'est bon. J'assume, j'assume. Ça, 100% impérial. Et d'ailleurs, j'ai même pas de flotte rebelle au final, parce que j'en ai eu une au début et puis j'ai fini par tout revendre. D'accord. Et euh, voilà. T'as pas le sentiment de te priver de quelque chose en... Alors, des fois, si, un petit peu. Mais euh, en fait, il y a déjà rien qu'avec une seule faction, il y a déjà énormément de choses à faire. Il ouais, y a énormément vrai. de listes à tester, il y a plein de compositions à faire, il a... c'est déjà très varié. Donc, euh, non, au final, je vais pas le sentiment de manque. Et toi, Julien, es sûr alors, alors, initialement, euh, joueur impérial. Ouais. Mais depuis quelques mois, j'ai trahi. Bah, c'est revuel. Est-ce que Radius a quelque chose à voir avec... Il a beaucoup <rire> de choses à voir. a quelque, quelque chose à voir. Non, oui, non, non, oui non. non. En fait, Radius est arrivé au moment où il fallait que je parte à Birmingham pour non, les oh, Européens. <rire> non, il fallait que je parte pour les Européens. Ouais. Et il fallait que je trouve quelque chose d'efficace et vite. Ah oui. ouais. Il fait un bon résultat à Birmingham, d'ailleurs. Ça s'est pas si bien passé. Enfin, pas aussi bien que je l'espérais. D'accord. J'ai fait une mauvaise rencontre. Ouais et qui m'a envoyé au fin fond du classement. Un impérial ou un rebelle C'était un impérial. Ah ouais, tu vois. Ben bah oui, ben bah voilà. C'est ça, mais voilà, c'est le prix de la trahison. C'est comme quoi. ça, c'est la vie. <rire> Donc du coup, je tombais dans les fins fonds du classement où je suis tombé sur mon adversaire. Je m'excuse, bon, il ne me regardera certainement pas. C'est un écossais et j'ai été obligé de l'humilier non, non, je, je pas sur je, la table. J'ai que des français. Il, il a pris cher, très cher, et ça m'a permis de remonter dans le top 30, effectivement. Nickel. Et, Déjà bien, top 30. Euh, ouais, ouais, ouais, euh, ça on va bien gagné un petit classeur, enfin un gros classeur. Pour quoi. info, t'es es, es le vainqueur euh, du championnat de la WAC qui a eu lieu il y a trois semaines. Euh, ouais, c'est ça. Hein, le star, ça exactement. Il est modeste, hein Oui, bon, ouais, c'est pour une fois qu'il gagne, il, peut, il, il, <rire> il fait un peu. D'habitude, c'est moi, donc. Euh. <rire> <rire> J'adore Enfin, sur, sur les derniers ça se bataille Et Pour, oui, plus, c pour, ça, pour c un pour c'est eux qui vont se poutrer euh, après. <rire> vous voulez voir, ça va être sympa. Hein. Enfin, ça se passe bien, quand On n'a pas le Suisse, parce que le Suisse il va nous voir. Hein. Ouais. Qu il y a un, ou qu'il y a deux trois. A faire un donné, petit coucou, il euh, n'y a pas de problème. Hein, Salut mais... Noubi. Salut nous <rire> Carré revient, tout nous manques. <rire> euh... Les points forts du jeu. Vraiment le truc pour vous. Il n'y a pas photo. C'est le meilleur jeu parce que. Alors pour moi, ce sera euh, stratégiquement parlant ouais euh, j'ai pas joué à énormément de jeux de figurines mais euh, j'ai franchement je, je trouve qu'il a il y a, y, a, y, a, y a tellement de possibilités à faire avec avec Armada c'est ce qui me séduit un peu le, le ouais. plus c'est à dire qu'on ok on construit des flottes etc et, euh, et mais il n'y a pas que ça derrière après faut faut réussir à la jouer sa flotte et même si on la joue plein de fois au final il y il a, y a quand même encore des des, des petites modifications qu'on peut faire, ne serait-ce que sur le placement. Ou euh... On a un vrai sentiment de, de dominance quand on est derrière ça. Ouais, p... ouais c'est ça, on, on a tout qui est sur la table comme ça, on a vraiment l'impression d'être un amiral de flotte et de, et de donner ses ordres comme ça à ses vaisseaux, d'organiser sa flotte et de, et de faire en sorte de, ouais, de, de, ouais, de remporter ouais. la bataille. Quoi. Ouais, d'accord. Ouais. Et, et surtout, euh, en termes de gameplay, le hasard n'est pas prédominant. Il y en a un peu. Ça fait d'accord. Mais il reste assez contrôlable. Je suis tout à fait d'accord. Le système d'ordre... Euh, le système d'ordre, l'inertie des, des vaisseaux. Ouais. Euh, on va dire si le déploiement initial est nul et qu'après les ordres donnés sont nuls, enfin nuls, Tu perds pas ne à sont cause pas judicieux. De, tu perds pas à cause des dés. Voilà. C'est faux. C'est qu'à la base, les déploiements n'étaient pas bons, les ordres ouais. qui étaient donnés n'étaient pas ouais. bons, ce qui a amené forcément à des mauvais situations Exactement. Ouais, ça, ça peut ouais. même commencer au chef de l'objectif. Hein. Des fois, euh, ça. un mauvais choix d'objectif sur une partie euh, ouais. standard, ouais. on va dire. De <rire> Et bien voilà. ben, rien que ça, ça non mais ça peut, ça, peut te coûter, ça peut te coûter la victoire. Ah ouais. Parce que tu, tu vas te retrouver dans une situation où tu sais que tu, tu vas avoir beaucoup de difficultés à prendre des points à ton adversaire. Et, et lui effectivement il va avoir un bon avantage et s'il voit la faille il va s'en il va Oui, Ouais, ouais d'accord, c'est vraiment un jeu qui, euh, qui, qui révèle en fait la stratégie des, des joueurs. En fait, et euh, moi j'en ai jamais connu d'autres qui faisaient ça à ce point-là. La stratégie, oui. j'ai envie de dire, elle commence à l'instant on se dit je vais faire une liste. Qu'est-ce que je vais faire Est-ce que je vais être offensif Est-ce que je vais jouer au premier joueur Est-ce que je veux jouer au deuxième joueur Et le deuxième joueur, c'est une vraie stratégie aussi, quoi. Mmh. Parce que, euh, OK, je vais jouer au premier joueur. Quel amiral je prends pour y arriver et pourquoi faire En fait, pour ma part, moi, quand je regarde mes cartes, je vois pas des illustrations, des petits vaisseaux en plastique. Enfin, je vois des outils. Mmh. Mmh. C'est voilà. J'ai ma boîte à outils. Qu'est-ce que je vais mettre dedans pour arriver euh, à faire quelque chose de sympa ah, Je suis d'accord avec toi. C'est quoi le point faible du jeu Le temps, le, le temps d'apprentissage. Qui, est, qui, est, euh, qui peut être décourageant ah, c'est bien tu vois, je m'attendais pas à une réponse comme ça ah non c'est le temps d'apprentissage et euh, alors un, un des points faibles mais c'est vrai que nous on a la chance d'avoir la WAG qui nous accueille et c'est la place c'est vrai c'est ça vous trouvez bien. que la place peut être un handicap oui. oui bah nous euh, vivant sur paris euh, on peut ouais. difficilement organiser des parties chez nous ouais parce que c'est enfin il faut quand même une table qui fait déjà c'est de c'est de l'homme c'est bah. un, un putain d'avantage. Ouais, euh, euh, moi, j'ai des amis qui jouaient à X-Wing et qui me disaient, putain, vous avez, on a l'impression que vous avez tous les avantages, de, justement, on a le feedback de X-Wing en fait oui. Alors, et X, on a, a plein de euh, choses sur les socles, on a toutes les informations sur les socles, on, Alors ça, on a beaucoup ouais. d'avantages en fait. Bah, X-Wing oui, euh, V1, il faut aussi se dire que c'était un succès euh, pas non prévu, mais presque. quoi Oh merde, ça a bien marché. Ah, ouais. Vite bricolons un mode compétitif, vite vite, faisons des rustines. La V2 pour l'instant part sur des bonnes choses pour X-Wing, mais Armada, comme tu dis, je pense à bénéficier du retour d'expérience euh, de X-Wing ouais, Je pense, ouais. Ah ouais, ah ouais. Donc on avait un jeu déjà abouti avec un cadre de tournoi qui est assez cadré et qui est bien réglé. Donc je vois pas de grosses incohérences dedans, enfin, non. Y a rien d'injuste. Et justement, alors certes, il euh, y a eu le débat là où on se dit en tournoi ça récompense pas suffisamment la victoire. Oui, mais alors ce système de points que tu vas gagner des match de victoire ouais. euh, favorise justement les prises de risques. Mm -hmm. C'est-à-dire que si tu as fait une liste assez offensive et compagnie, c'est-à-dire que tu as pris des risques. Si tu joues très défensif, tu peux pas tout défendre non plus. Donc à un ouais, bon moment ouais. donné, il va falloir faire des concessions. Et X-Wing euh, ou Armada, ces deux joueurs-là, tout de toute manière, des questions de choix dans tous les cas. À un moment donné, voilà, je vais faire des choix et il va falloir que je les assume jusqu'au bout. Y a, je pensais que vous alliez me dire euh, regrouper des joueurs, c'est un problème que vous n'avez pas. Ici. Ici. Ouais. C'est le problème principal qu'on retrouve dans les forums. C'est ça. Euh, les gens ne se trouvent pas. Oui. Oui, pourtant euh, on, a, on a un forum qui, euh, qui marche super qui bien. Forum actif Oui, ouais, ouais. ouais, ouais. ouais. Et, et, je et mettrai qui, le lien sous la vidéo. Qui tourne un peu quand même, Ah ouais, il ouais. ou y, a, y, a y, a y a du monde. Il y a du monde euh... et euh, je conseille aux gens, quand ils ont une question, d'aller là bah oui Plutôt que d'aller chercher euh, ailleurs plein de réponses, la réponse et c'est sûr. La réponse, ils l'auront ce sera la bonne. Et, et généralement dans la journée même, hein, ouais. on peut dire. Moi très simplement, c'est là-bas que je vais pour préparer mes vidéos. cest que quand je préparais une vidéo sur Armada, ce que je fais malheureusement moins, mais euh, je vais revenir, euh, j'allais là et quand j'avais une interrogation, je la posais là, j'avais la réponse. Ah oui, J'étais sûr de la réponse, donc c'est là qu'il faut aller, hein, vraiment. Oui, c'est un forme assez bah, patraque, euh, qu'il est mis en place. Mmh. normalement. Salut Patrac, bon déménagement. Et Rémi ouais, si d'ailleurs. Il est encore champion de France Oui. Oui. Pour pas trop longtemps. Euh, ben j'espère qu'il euh, va venir, <rire> ou pas Là, ben on a le. Euh, J'ai pas de nouvelles, mais j'espère que oui. Ouais. J'espère. que bien. Ça serait bien. Ouais. On le voit quand même. Je devais, je devais le rencontrer. On n'a pas encore eu le temps de le faire. J'espère que je pourrais le rencontrer. Sinon, je ferais ça avec le, le prochain champion de France, qui est peut-être ici qui est peut-être près de la frontière suisse. Alors moi non, parce que je suis organisateur donc je ne peux pas y organiser. Et jouer. Ah, tu pourras pas y jouer Non en tout cas je serai ça sûr. ça c'est sûr. Donc je prends un petite pour si jamais il y a quelqu'un qui est en bail et qui veut euh, passer le temps, euh, si je peux aussi le faire. Euh, L'année dernière je me suis retrouvé euh, Théo euh, voilà, le jour même quoi. Après, en me demandant si je m'y connaissais un peu en armada et en édition ah le ouais. tournoi, donc bah oui forcément un peu quoi. Donc je me suis retrouvé à prendre en charge le l'ECF euh, comme ça, bon ça s'est plutôt bien passé malgré tout. Je m'aurai su à tenir à peu près le timing, ah ça ouais. a été. Donc là ce coup-ci année c'est bon, m'a prévenu bien en avance, donc euh, je ne prends pas ma place. Je serai parti de l'organisation et je serai là pour m'occuper. Euh, Par parler de la chose qui fâche. Euh, J'avais fait une interview de José Lasmodé pendant... Euh, l'open series de X-Wing oui. okay. et on avait euh, laissé passer nos sentiments oui. qui n'étaient, <rire> je le rappelle que et des, des sentiments, sentiments contrairement à ce Et que donc je... on a parlé de l'avenir d'Armada et euh, à l'époque on n'avait pas les informations qu'on a eu depuis il oui. y a eu une crainte de voir disparaître le jeu il euh, y a eu une crainte de voir FFG arrêter oh. le jeu il y a encore une crainte oui. voir ça, je pense. Yeah. Oui, un peu, oui et non. C'est voilà. quoi votre position Est-ce que pour vous, que... vous, le SSD, c'est oh, la bouffée d'air, ça y est, on clairement, est sauvé. Clairement non. non, non. Alors, ouais. on peut voir ça comme un champ du signe. Effectivement. ouais J'espère que non. Ouais, moi, moi quand j'ai vu l'annonce, je me suis dit... Le mec, il voulait pas se désavouer. Tout ça. Ouais. <rire> je me suis dit, champ du signe. J'espère que non. Maintenant... Il y a une autre annonce qui a été faite sur d'autres systèmes de jeu. J'ai un doute. Voilà. Bah, alors, alors Le souci, c'est qu'on veut se caler sur Armada, sur les sorties frénétiques qu'on a pu avoir sur X-Wing, qu'on a actuellement sur Légion. Ça, il ne faut pas, mais je ne pense pas deux, que la communauté le fasse. Ah, ouais, voilà. C'est deux jeux totalement différents. Euh, bah, José, on a discuté l'année dernière. Salut, José. Les alors, comme il disait, euh, Armada, c'est un peu un jeu de papa. C'est un peu posé, c'est tranquille. Et une sortie tous les trois mois, à la limite, j'ai envie de dire, on n'en veut pas. Quoi. Ouais, la méta non. est suffisamment vaste pour qu'on puisse euh, c'est Ce qu'on avait dit le jour de l'interview, ouais. c'est qu'effectivement, ouais. tout ce qu'on a pourrait s'arrêter là, on y est jouerait ça, encore ouais. dans, ah dans oui. 20 ans. Ah bah sans aucun problème. Mais Mais là, actuellement, son plus gros souci, c'est plus des problèmes logistiques. Euh, ce qui freine beaucoup les nouveaux joueurs, c'est j'aimerais bien voir les chasseurs v 1 Enfin, ben euh, oui. la vague 1, quoi. Euh, des chasseurs euh, rebelles ou impériaux. Ça, ça freine parce que mine de rien, dedans, il y a des chasseurs, enfin euh, des, des pilotes du moins qui sont essentiels. Ouais. Euh, surtout quand on débute. Je euh. que la, la vague 2 est sympa mais je me, je, je, me dois, je me dois de, de défendre ceux qui, qui se battent pour nous, il oui. faut savoir que chez FFG, on se bat régulièrement, oui, pour qu'il y ait qu du reprint, pour qu'on ait ces choses-là, ils sont totalement conscients, ils en souffrent aussi, oui. parce qu'ils ben, ont, euh, ont les réclamations des gens. Bah, bien c'est évident. Et, et puis, euh, ils aiment le jeu autant que nous. Oui, tout à fait. Et ils sont vraiment en train de se battre. Et ils sont vraiment en train de se battre également sur le, le SSD. Qu'est-ce qu'on l'aura en France, pour l'instant Je ne sais pas le dire. Mais j'ai, comme vous, vu des sites où on pouvait le précommander. Après, est-ce qu'on en a vraiment envie Alors, euh, j'ai envie de dire c'est partagé. Ah, tiens, ça c'est intéressant. Oui, bah en fait... On, nous, euh, ce qui en ressort le plus euh, entre nous, euh, c'est que c'est une, une très belle pièce de collection. Ouais. Donc euh, effectivement, c'est un, une belle bête quoi. Ouais. C'est un vaisseau qu'on qu peut avoir envie de voir dans on, sa vitrine. On va saluer la touche artistique, on va dire. Voilà. Maintenant, ouais. on va prendre le côté euh, tournoyeur. Euh... Qu'est-ce que j'ai En fait, pour le prix de 2 ISD, j'ai un truc qui va s'activer trois fois, qui va bouger qu'une fois, qui <rire> n'a que 22 points de coque, qui n'a pas tant de boucliers que ça. Ouais, vous êtes, vous êtes, c'est, pas super compétitif et euh, je suis pas sûr que, qu'il y ait moyen de rentabiliser ce vaisseau voilà. en partie standard et en mode tournoi. Ouais, les gars, c'est les CSD quoi. Oui, <rire> d'accord. Mais le problème, voilà. Après, effectivement, c'est une très belle pièce quand on la pose sur la table. Vous effectivement. Vous avez autre chose. Bah, pour des parties fun entre amis, ça peut être sympa. Voilà. Ou en partie détente et. Euh... C'est le Raider de X Wing. C'est ça. Oui, Sauf voilà. que le radar de X-Wing m'a mais... fait rêver, mais il est toujours resté en magasin pour moi. Ah ouais Ah oui. Ah moi, il est beau en vitrine. Hein. Ah oui, voilà. Mais voilà, mais euh... c'est ça que qu je le sors quand même. Dit, c est c est que moi, même. mes plus belles parties d'X-Wing, c'est euh, des c'est scénari... peut-être un tort de ma part hein, là-dessus. Euh, ah ouais, Non, si tu veux, veux scénariser tes parties, en fait. c'est le rêve. Euh, vous allez faire le saut ou pas alors du coup je suis pas décidé. Ouais, euh, pareil. Ah, euh, décidé, après, peut-être euh... nous ce qu'on s'était dit là, c'est peut-être que ouais tous ensemble oui, à la non, WAG, on... <rire> <rire> <Non. rire> peut-être que tous ensemble on cotisera pour le pour faire le faire un achat, pour faire et un un achat groupé et qu'on puisse le... le jouer une fois ou deux. Mais... Pas ça parce que sa sortie, elle est, elle est, elle est. Enfin, dites ce que vous voulez. Hein. Mais ça... ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ça peut être la crainte d'Asmodé euh, eux ils vont printer des, des vaisseaux qui coûtent cher. S'ils sont pas sûrs de les vendre, ils ne oui, printeront tout pas. Hein. Oui d'accord. Vous voyez l'idée? Parce qu'il euh, est là aussi après, en fait attends, la vérité, la vérité de, de Star Wars Armada, elle est là. Recommandée, nous on sait entre nous que s'ils réimpriment des dés, ils les vendront. Complètement. Oui, des réglettes. primer des réglettes, s'il vous plaît. Des la mienne, j'ai la réglette molle et c'est pas bon. Oui, la des bout de la réglette molle. au bout de la réglette. Oh, va, de la réglette. Mais euh, voilà, l'enjeu est financier, l'enjeu c'est une entreprise à faire vivre. Tout à fait. Et c'est de s'axer sur des trucs qui, dont on est sûr d'avoir le feedback. Et euh, moi, j'ai peur que euh, bah, justement, le SSD... Euh, je sais pas comment ça va se passer mais. Euh, mais après s'il a été trop, sorti dans le but on va dire de booster un peu Armada. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée. Je pense pas que c'était la meilleure solution à faire. Euh, c'était quoi pas. pour vous la meilleure solution Alors il euh, y a des vaisseaux, sympas, mythiques, je pense notamment au Victory, oui. mais qui est juste un putain de fer à repasser quoi actuellement. Ah, il y a eu du Gerger, ouais, il y a eu tout ce qu'on veut, cependant... Euh... Donc reprinter le Victory avec une autre configuration ah, Alors, Oui, bah, voilà. exactement ce qu'ils ont fait avec le Chimera ah, finalement. Avec le Chimera, ouais. où, où, pourquoi ou... pas, c'est une option où, euh, tout à fait viable. nous refaire un espèce de conflit coréen comme ils avaient fait, une boîte comme ça. Ou ouais. ils nous revendent juste des cartons de mise à jour. Au final, le conflit coréen... Je pense pas que grand monde ait joué à la campagne, cependant j'ai adoré les nouveaux objectifs que ça nous a donnés, hein. j'ai adoré a les nouveaux Nicar, pilotes, ça, ça, mais oui, mais ça a donné un plus au jeu vraiment énorme, ça, ça, ah, non, ça, a, déjà, ça a doublé quasiment notre, notre nombre d'objectifs sélectionnables, bon point Corellia, ah, Corellia pour moi, rapport qualité prix, meilleure extension, ah, oui. ça aura coûté je pense pas grand chose en termes de matière première, ah, ouais. c'est que quelques bouts de carton quoi, et j'ai envie de dire, presque on en demande, comme, comme tu disais tout à l'heure, les figurines qui sont déjà en place, il y a déjà de quoi faire. On n'en demande pas forcément beaucoup plus. Maintenant, s'ils ont d'autres choses superbes à nous sortir, euh, tout à fait. Mais effectivement, peut-être remettre à jour bah, les socles moyens qui souffrent un peu, là, hein, ouais. la MK2 par exemple. Euh, euh, ça, mais... ça se joue, mais ça manœuvre pas fameux. Alors, il y avait, y avait une question comme ça. Est-ce que vous estimez qu'il y a besoin d'une V2 Est-ce est qu'une vraie V2 comme X-Wing est nécessaire ou est-ce que tourner avec les fakes, pour vous, euh, les FAQ, ça suffit non, Alors, le problème, je pense que là, euh, là, tout de suite, c'est jouable. Maintenant, on va euh, se projeter d'ici deux ans. Ouais. Les FAQ vont s'enchaîner, il y peut-être une ou deux sorties d'ici là. Ça va devenir un petit peu indigeste. Effectivement, peut-être une remise à zéro pourrait être pas mal. En prenant à peu près le même modèle qu'X Wing, c'est-à-dire qu'on n'oublie pas les anciens joueurs, on vous propose de tout remettre à jour, comme ils ont fait sur X Wing, ça ouais. très bien. Ouais. Après, il faut voir le taux d'adoption qui a été fait sur les joueurs V1 et qui sont passés à la V2 par ce biais-là, et ça permettrait peut-être aussi de lancer des nouvelles factions éventuellement. Mais alors, dans ce cas-là, faut pas mettre une troisième faction. C'est on relance carrément deux nouvelles factions en plus. Les clones, ça vous intéresse Alors, euh, oh. je suis jeune et vieux en même temps. C'est à dire que je suis trop vieux pour avoir su apprécier, je pense à sa juste valeur, la première trilogie et un peu trop. Ah jeune. ouais, t'as pas de bol, t'es au bon endroit. Je suis né pile poil pendant. Voilà, j'étais trop petit pour les regarder quand c'est sorti les ouais, premiers, ouais, euh, ouais, les ouais. premiers ouais. films et euh, j'avais déjà une vingtaine d'années quand sont sortis les nouveaux et j'ai pas eu cette magie quand même. Ah ouais. Et toi, les nouveaux, ça a été ta génération ou euh, pas bah, pour le coup, oui, mais euh, les, les clones, ça m'a pas attiré plus que ça. Moi, j'ai euh, vraiment préféré les films de base. Ouais. Enfin, les trois, les trois premiers qui sont sortis, ouais, euh, ouais. même si euh, quand, quand je les ai vus, ils existaient déjà depuis très longtemps. Toi, que j'ai pu voir le retour du Jedi au cinéma, quand même. Mais j'ai aussi vu au cinéma, moi. <rire> voilà. Mais euh, du coup, euh, s'ils si si sortent les clones, bah, je, je m'y intéresserais certainement, ouais. Bah ouais. mais ce pas euh, ma plus grande attente. D D mythes, Pourtant, il y, y a du beau bon gros vaisseau dans... Non, bien genre, sûr euh... Ça sera peut-être l'occasion justement de sortir une V2, un peu comme ils avaient fait pour The Force Awakening sur euh, X-Wing V1, plutôt que de faire une, un, enfin, un reskiné. En profiter pour refaire une B2, remettre les choses à plat, remettre les points de règles qui ont été ratés, refaqués et compagnie. Ouais, c'est ça. Et repartir à zéro avec ce nouveau corset à la rigueur qui prend pour thème les clones et la confédération, à la rigueur. D'accord. Pourquoi pas. Ouais. Tout en nous permettant quand même de jouer nos vieux tremblons euh, qu'on traîne depuis quelques années. Quoi. Le mot de la fin, chacun. Un truc à dire, une envie, euh, euh, un besoin, une remarque, un coup de gueule, un coup de cœur. Tu viens on organise souvent des tournois, j'aimerais voir encore plus de monde. Notamment, il y a le championnat de France les 24 et 25 novembre. Dans un mois, pile dans, poil. dans un mois. Euh, pour les, ceux qui à pensent Champagne. être des grands débutants, à l'espace Champéret. Champéret euh, Non, Charenton, Charenton. Ça, Charenton. Charenton. Charenton. Oui. Charenton, donc 24 et 25 novembre. Euh, le tournoi, enfin, du moins, la partie Armada, ça se passera que le samedi 24. Si vous êtes suffisamment bien classé, vous faites partie du top 4 pourrait prolonger le dimanche Les nouveaux joueurs ou ceux qui jouent dans leur coin et compagnie surtout n'hésitez pas à venir au contraire ça permet déjà de montrer euh, aussi à ffg c'est un peu le signal hein, pour montrer regardez vous faites des tournois mais il euh, y a du monde ça se joue c'est pas juste 3-4 geeks dans leur cas ah ouais. euh, qui jouent avec leur bout de vaisseau en plastique les quoi. gens qui ont envie de faire ça ils te contactent ils font comment euh, alors soit sur la page facebook euh, star wars Samarda france ouais. ou sur le lien euh, sur le forum directement d'accord bah on mettra tout ça en dessous de la vidéo voilà. alors ouais. Un petit euh, coup de gueule, un petit coup de cœur, euh... euh, un coucou coup... à la mamie <rire> euh, Coup de gueule, non pas vraiment, euh, euh, j'ai juste un coup d'œil, mais euh... non, on a, on a plus ou moins fait le tour euh, de, de ce qu'on avait à dire, après un coup de cœur, bah, j'espère que, que le jeu va continuer, ouais, et, ouais. et j'ai envie de dire que quoi qu'il arrive, nous la communauté qu'on y a en place, on y jouera, on y jouera encore, fait. ça c'est sûr, mm -hmm. et, euh, donc, euh, mais juste qu'il y ait de plus en plus de joueurs, c'est tout limite pour rendre le jeu un peu plus accessible, qui mettent en place des petits scénarios où vous avez déjà des listes d'armées déjà faites. Qu'est-ce que vous enviez aux autres jeux de la licence Star Wars qui pourraient être, à votre avis, portés sur Armada Sincèrement Rien. Franchement non. Bonne réponse Bonne réponse. D'accord, ok. Bon, eh ben, on va se mettre sur la gueule, enfin, je vais, ouais, vos, je crois hein, que je vais vous lâcher, là, là, on est bien chauffé, euh, c'est la gare, sont, sont ouais, ouais, ouais, là, voilà. clair, moi, je suis impatient. Allez, on va faire un petit, euh, un petit let's play, vous allez jouer quoi, comme ça, là, rapido Vas-y, Rebelle. Rebelle, ouais. Donc, euh, Profundity. C'est ça, et moi, je vais jouer euh, en... une liste avec Vador et euh, deux ISD. Allez, c'est parti, ciao, merci, hein, les gars. Bye. Pas de problème, merci à toi Pierre. Au revoir. Au revoir.